Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. C'est l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, peu importe. Voici une machine à glaçons pour avoir des glaçons au moment où vous préférez. Pour faire simplement un lit pour mettre vos huîtres à la nouvelle année, à la Noël, simplement vous faire un apéritif, un granita pour les enfants. Une machine à glaçons à faire ça chez vous, c'est absolument génial. Super simple d'utilisation. Alors on va répondre rapidement à quatre grandes questions. Quelle eau faut-il mettre dedans Combien de glaçons on peut mettre dans un réservoir, comment entretenir sa machine et également combien de temps faut-il quand la machine est à zéro pour avoir son premier glaçon. Alors quelle eau faut-il mettre De l'eau filtrée. Mettez de l'eau que vous buvez bien évidemment, ce sont des glaçons, donc mettez de l'eau filtrée si vous en avez envie. Si vous mettez de l'eau du robinet où il y a plein de calcaire de lambe, vous aurez des glaçons avec plein de calcaire. Donc c'est relativement simple. Vous avez un niveau maximum et surtout en fait quand vous venez introduire le bac, et qu'il vient se bloquer dedans, éviter que l'eau vienne simplement toucher le bac, tout simplement. Donc comment faut-il faire Je vous montre. Vous avez donc à l'intérieur une petite pompe qui vient aspirer l'eau. Donc tout simplement, vous mettez l'eau dedans. Combien de glaçons peut-on mettre dans ce réservoir J'ai compté entre 100 et 110 glaçons. Il faut savoir que quand la machine... A rempli son bac, la machine simplement s'arrête. Donc il ne faut pas se tracasser, c'est extrêmement simple. Alors, la machine ici est à zéro, on vient de la brancher. Quand vous appuyez sur Power, vous avez plusieurs sélections. Tout d'abord large ou small. Donc large ou small, donc petit glaçon, grand glaçon. La machine vous indique s'il faut rajouter de l'eau ou si simplement le bac à glaçons est plein. Donc c'est tout, il n'y a strictement rien à faire. Quand la machine est à froid comme elle est maintenant, il faut entre 7 et 9 minutes pour avoir son premier glaçon. Donc simplement, vous l'avez à zéro. On va simplement attendre le premier glaçon. Les premiers glaçons viennent de tomber. Ce sont les tout premiers. Donc ils sont un tout petit peu plus fins. Vous voyez que la pelle arrive en dessous. Regardez. Voilà. Alors les premiers, effectivement, sont un peu plus fins. On sait pratiquement les briser à la main. Ça fait des petits glaçons. Voilà, on a six glaçons pour les tout premiers. Si vous avez envie, on peut sélectionner des plus larges directement, sans, sans couper la machine, vous les sélectionnez. Et donc, on va attendre la deuxième partie. Ça va aller beaucoup plus vite puisque maintenant, la machine est déjà chaude. Donc, ça va aller un petit peu plus vite. Voilà l'eau se vide qui a servi à faire des glaçons. Vous voyez déjà que à la deuxième fois, c'est beaucoup plus impressionnant, il y a beaucoup plus de glaçons car la machine est déjà vraiment, Elle est déjà vraiment prête, Elle est... le compresseur est... est prêt. Donc voici la taille des glaçons un petit peu plus gros. Et donc Voilà, vous avez vu les glaçons, alors l'entretien c'est très rapide, tout d'abord quand le bac est vide, Ici à l'intérieur, là où vous mettez l'eau, il vous suffit simplement de le nettoyer avec un chiffon doux, c'est extrêmement simple, faites-le régulièrement. Pour vidanger votre machine, pas besoin de la sortir complètement et de la retourner, vous avez simplement une petite vidange par en dessous. Comme vous mettez de l'eau à l'intérieur, évidemment il faut de temps en temps la détartrer. Alors c'est très simple, vous mettez un petit peu de produit, un détartrant pour percolateur par exemple, vous pouvez trouver ça en magasin, un petit peu d'eau, vous allumez la machine, vous attendez que la machine pompe l'eau, mais qu'elle ne commence pas à faire des glaçons. Vous attendez une petite minute et vous coupez la machine et l'eau revient dans le premier bac. Ce petit système d'aspiration permet vraiment à la petite pompe de se nettoyer au niveau du calcaire. Après, évidemment, vous vidangez de nouveau et vous rincez abondamment. Après, c'est reparti pour des nouveaux glaçons. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo consacrée à cette machine à glaçons Domo, DO 9200, IB, plus d'infos sur notre site de vente en ligne ou tout simplement en magasin. C'est toujours sympa de passer nous voir. On a nos vendeurs, je suis là aussi, on vous donnera tous les renseignements nécessaires. Abonnez-vous, c'est super bien laissez des commentaires YouTube, Facebook, Pinterest et Instagram et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao